Bonjour à tous, je vais vous présenter deux serveurs cartographiques qui se basent sur PostGIS, PG Feature Serve et PG Serve, et euh, je vais parler de comment ils peuvent simplifier l'architecture de, de vos systèmes d'information géographique. Alors je m'appelle Augustin Trancard, je travaille à Oslandia depuis 2016, et euh, bah voilà, à Oslandia je suis souvent amené à euh, construire des applications, euh, euh, des architectures SIG, cartographiques, web euh, pour nos clients. Et donc, euh, comment on fait ça euh, classiquement euh, On sert les données euh, cartographiques euh, donc sous forme vectorielle contenues dans la base de données PostgreSQL avec l'extension Postgis. On les sert comme images PNG ou JPEG euh, à un fontaine qui soit web ou, euh, ou, euh, ou desktop. Euh, donc, on a besoin d'un moteur de rendu côté serveur. Qui va faire toute la transformation, euh, euh, tout, tout gros travail de transformation de euh, et en faire des images en fonction de style. Donc, euh, typiquement, on peut utiliser QGIS Server, Map Server, Geo Server pour ça. Et euh, côté web, on va utiliser des choses comme Open Layers ou Leaflet, par exemple, pour, euh, qui vont faire les requêtes à nos serveurs et récupérer les images et les, les afficher comme il faut. On peut aussi compléter l'architecture avec un backend applicatif. Euh, nous on aime bien Sandia utiliser Python Flask par exemple euh, donc euh, depuis quelques années on, on voit que la mode change un peu de des de, on sert plus trop de tuiles raster en tout cas on le fait moins et on va euh, en fait essayer de servir des, des, des, des données vectorielles directement alors euh, bah, ça a été par exemple popularisé beaucoup par Mapbox même si c'est pas du tout le, le premier à avoir fait ça mais sur, sûrement celui qui a le qui, qui l'a rendu un peu, un peu courant. Euh, donc ça, ça implique d'avoir un rendu côté client et non plus côté serveur. Et ça a quand même pas mal d'avantages euh, en termes de fonctionnalité. Euh, donc déjà pour faire du picking, c'est-à-dire récupérer euh, quelles sont les, les features, euh, les objets sous la souris, c'est nettement plus facile. Euh, on peut avoir des changements de style... Euh, ou des animations sur les euh, survols de souris par exemple, ou sur la sélection, qui sont possibles côté front. Alors qu'avant, comme c'était des images, c'était quand même des données qui étaient relativement statiques, on ne pouvait pas les changer comme on voulait. Euh, et donc là, on peut faire des changements de style à la volée en fonction des interactions utilisateurs. Euh, les données vectorielles sont aussi capables d'intégrer des données attributaires, euh, ce qui fait que pour des données basiques, on n'est plus obligé de faire des get features info par exemple, donc une requête côté serveur qui est standard de l'OGC mais qui est une requête et cette requête en fonction de coordonnées va nous redonner les informations attributaires là on peut directement les embarquer dans, dans les données euh, donc voilà des meilleures animations pour, pour plein de choses euh, quelque chose que je n'ai pas encore vu euh mais que en fait, j'attends, euh, c'est des, des, des progrès au niveau de l'accessibilité. En effet, comme on a les données vectorielles avec le rendu effet côté client, eh bien, on peut changer l'accessibilité plus facilement. En fait, tout simplement, euh, le, le, le front-end, quel qu'il soit, a plus d'infos pour euh, faire un rendu pertinent de nos données euh, vectorielles. C'est pour ça que c'est un avantage et une bonne chose de les rendre côté, euh, côté client. Ça rend aussi l'infrastructure plus facile et plus légère puisqu'on n'a plus besoin de moteurs de rendu côté serveur. Euh, voilà, donc on pourrait se dire, OK, on peut jeter à la poubelle QGIS serveur, jeu, serveur, map, serveur. Euh, donc est-ce qu'on en a toujours besoin Voilà, bon, en fait, ils ne font pas que du moteur de rendu, il y a aussi d'autres choses qu'ils font, notamment ils, ils sont des wrappers HTTP autour de notre base de données. Ils supportent des protocoles standards, ceux de l'OGC, et ils se connectent à, des, à certaines data sources. Euh, et ils font toute cette glue en fait, entre notre application front et euh, nos données. Euh, donc l'idée en fait, de PG Feature Serve et PG Tile Serve, c'est effectivement de prendre ces derniers éléments, de prendre uniquement cela et d'en faire un, un logiciel simple euh, qui couvre ses besoins. Alors en fait, quand on y pense, PostGIS il est déjà capable de, de, de sortir des données de vectorielles, il est capable de sortir du GeoJSON. maintenant il est capable de sortir du MVT. Les clients en front, OpenLayers, GFlet, savent très bien comment lire ces données-là. Donc finalement, entre les deux, on ne doit pas forcément avoir besoin de beaucoup de choses. En tout cas, ça devrait rester assez simple. Et c'est exactement l'idée que les, les développeurs de PG Feature Serve et PG ThalServe ont eue. Euh, donc c'est un projet qui a euh, initialement été développé par Crunchy Data. Et donc effectivement, euh, il y a un choix qui a été fait pour ces deux projets. On va se connecter uniquement à PostGIS. On va supporter les protocoles standards de type REST euh, moderne. Et on va rajouter quelques petits bonus dont je vais parler euh tout à l'heure. Donc en fait, cette, cette, cette idée-là, euh, sur le principe, elle n'est pas, elle elle pas révolutionnaire. Euh, on le faisait, euh, beaucoup d'entre nous le faisaient avant avec des back-ends de maison euh, qu'on faisait au Sandia euh, avec Flask. On a même euh, fait une tentative de, de, de serveur euh, qui s'appelait Postal, qui faisait un peu ce que faisait serve Mais euh, ce qui manquait un peu dans l'écosystème, c'est euh, une, une solution mature, euh, bien conçue, prête Pour la production euh, avec euh, et qui soit bien stable. Et je pense qu'avec euh, PG Feature Serve et PG Serve, maintenant on a, on a cette solution. Alors je vais répéter, rappeler un peu les, les points communs. Donc c'est deux, deux projets qui sont écrits en Go, euh, qui présentent une API REST euh, qui est standard en fait, euh, qui, est, euh, qui est standard euh, des standards de l'OGC. Euh, ça se connecte uniquement à PostGIS. Et euh, pour démarrer, il suffit juste de configurer la, la connexion à la base de données et euh, c'est parti. Donc, euh, ils peuvent à la fois servir des tables et des vues, mais aussi euh, des fonctions euh, écrites en euh, dans des fonctions qui sont sur la base de données PostgreSQL, donc qui peuvent être écrites dans n'importe quel langage que supporte PostgreSQL. Euh, et ça, c'est pour moi la, la grosse, euh, la, le, le gros élément différenciant de ces deux serveurs, c'est la possibilité, effectivement, d'exposer des fonctions via des routes web, et euh, qui ouvre vraiment le champ, le champ des possibles. Alors pour parler un petit peu plus en détail de PGTileServe, euh, il supporte comme protocole le protocole XYZ, qui est un protocole très simple, euh, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent pour servir des, des, des tuiles vectorielles, ou des tuiles raster d'ailleurs aussi. Euh, ce qu'il embarque, c'est euh, du, du MVT, donc Mapbox Vector Tile, euh, qui est un protocole binaire euh, basé sur protobuf. Et voilà un exemple, par exemple, de d'URL qui servirait euh, mytable dans un schéma qui mal schéma donc euh, une URL de ce style-là, avec zxy qui sont euh, les parties dynamiques de l'URL euh, et qui sont les coordonnées de la tuile, finalement. <rire> donc euh, rien de très surprenant ici. Donc la, la, la granularité pour PGTL Serve c'est la tuile, on ne va pas servir des features individuellement, on va vraiment servir des tuiles, donc plutôt euh, la logique c'est plutôt de l'affichage cartographique euh, de fond de plan un peu. PG Feature Serve lui euh, euh, implémente euh, des parties de OGC API features qui est le nouveau protocole euh, de, de l'OGC pour les données vectorielles. Le format, ça va être du GeoJSON ou du JSON s'il n'y a pas de géométrie dans, les, dans le résultat. Set. Alors, comment on va euh, euh, faire des requêtes pour récupérer euh, ces features Alors, je ne vais pas euh, détailler toute l'API la, la Features de l'OGC, euh, mais euh, quelques possibilités. Donc, on peut faire des filtres en tout genre, par exemple, sur la bounding Box, donc l'emprise la, le, la, au sol, euh, euh, qu'on désire. On peut filtrer aussi par propriété, on a des filtres un peu basiques là-dessus. On, on peut changer l'ordre, mettre une limite comme dans une requête SQL, faire du paging. On peut aussi choisir quelles sont les propriétés qui vont être retournées. Donc voilà, donc je vous renvoie sur l'aspect la, sur la, de l'OGC Features et API si vous voulez plus d'infos plus à ce niveau-là. Il n'y a pas de granularité de tuiles, ça va vraiment être une collection de features. Donc, euh, sont les critères qu'on peut donner, il n'y a pas forcément de cohérence géographique, on va récupérer une collection de features euh, qui correspondra aux critères. Euh... Alors, ces deux projets, euh, une chose qui, qui est vraiment très, très sympa à utiliser, c'est le fait qu'ils exposent euh, sur la, la, la home de, de, de la route web, ils exposent euh, des métadonnées qui sont à la fois lisibles pour les humains et pour les machines, avec euh, des prévisualisations euh, pour nous les humains des données euh, géographiques. Donc, par exemple, voici le, une capture d'écran de celle de PGTileserve, de la page d'accueil de PGTileserve. Donc On voit un lien vers le index.json qui va être la description de tout ce que, de tout ce que PGTileserve va trouver dans, dans la base de données. Et là, on voit que sur cet exemple, je n'ai pas de table exposée. Par contre, j'ai trois fonctions euh, qui sont exposées. Donc, à la fois, je peux avoir un preview et je peux voir des métadonnées en format JSON. Et euh, le commentaire qui est attaché à la fonction SQL, donc euh, avec la, la, la requête, enfin euh, le comment is de PostgreSQL, est récupéré et, euh, et affiché ici, ce qui est vraiment plutôt sympa. Euh, comme ça, on peut se créer des docs d'API dans la base et qui sont visibles euh, en page HTML. Alors, PG Feature Serve a une page qui est similaire, que je n'ai pas mis ici, et il embarque aussi euh, euh, une Swagger UI, donc la, la, la, Open API, la doc OpenAPI. Euh, généré par Swagger. Et donc pour ceux qui connaissent, on peut cliquer sur, les, sur chacune des routes, on a une description plus, plus détaillée et on peut aussi utiliser, euh, enfin tester la, la route avec un petit formulaire, c'est vraiment très pratique. Alors voici une capture d'écran de la, la, la prévisualisation de PG Feature Serve. Euh, donc là effectivement c'est une table qui contient toutes les communes du Limousin. Et, euh, et là, il se trouve que quand j'ai fait capture d'écran, j'ai cliqué sur, euh, sur, euh, sur une des features et on voit que la table attributaire est affichée à ce moment-là euh, directement depuis de, des données de la base. Et d'ailleurs, on voit que les données Open Data, manquent, euh, il leur manque une petite commune ici. Alors, ces petits détails, c'est vraiment euh, des choses qui euh, rendent ces, ces deux serveurs très faciles à utiliser et très agréables. Euh, ça économise beaucoup de temps et d'énergie d'avoir euh, euh, voilà, ces métadonnées cette, euh, cette visualisation et euh, dans l'ensemble il y a vraiment une grande stabilité euh, qui, euh, qui rassure en fait, quand on a besoin d'aller en prod c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important euh, petit détail sur la prévisualisation, j'ai quand même vu un bug sur les nuages de points dans PgTileServe, donc si ça ne marche pas, euh, ne vous dites pas tout de suite que, que vous avez raté votre config, allez voir dans QGIS, euh, juste brancher le flux euh, PBF dans QGIS et, euh, pour, pour vérifier avant de, avant de croire que vous avez fait une bêtise. Alors maintenant on va parler de la, de, la, de, la, de la fonctionnalité la plus intéressante selon moi qui est la capacité à utiliser des fonctions euh, euh, pour exposer des, des routes d'API. Alors je pense que le mieux c'est de montrer un petit exemple, euh, à voir à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une fonction qui est faite pour PGTypeServe. Et donc PGTSR va prendre toutes les fonctions SQL ou PLPGSQL ou n'importe quel langage qui auront cette signature, euh, à savoir euh, qui prendront comme argument z, x et y qui seront les coordonnées de la tuile au sens x, y, z, et qui rend du bytea qui est généré classiquement en appelant la fonction euh, agrégative stasmvt. Donc là on voit ici que je, je fais simplement, je prends, je génère l'enveloppe de la tuile. Euh, qui correspond aux y qui sont passés en argument. Euh, je la transforme dans les coordonnées de, locales de la tuile de MVT et je rends ce MVT en embarquant aussi les y en données attributaires pour pouvoir euh, les, les voir facilement. Euh, par tuile. Donc ça c'est une petite fonction que j'utilise pour débugger, notamment j'utilise ça pour benchmark les différences entre les applications front euh, que ce soit QGIS par exemple OpenLayers, s'ils subdivisent euh, ou ils passent d'un niveau de zoom à l'autre au même moment et ce qui est intéressant je trouve c'est que il euh, n'y a, en fait, a pas de données sous-jacentes là, c'est juste des données que je génère à la volée euh, et ça montre vraiment les possibilités que les fonctions offrent euh, euh, on n'est pas obligé forcément de, de, de backer ça par des vraies, vraies données voilà un petit screenshot de ce que ça donne dans QGIS si je branche ce flux-là. Donc Effectivement, on voit bien la limite des tuiles X, Y, Z. Là, j'en ai sélectionné une. Et dans les données attributaires, ça me permet d'identifier rapidement euh, de quelle tuile il s'agit. Voici un exemple de fonction pour PG Feature Serve. Euh, Alors, PG Feature Serve, lui, est capable de prendre n'importe quelle fonction euh, et donc, pour cette raison, et qui retourne une, euh, un, un, un set of record ou une table, euh, pour éviter de prendre toutes les fonctions de la base de données, euh, actuellement PG Feature Serve va prendre les fonctions uniquement qui sont dans le schéma euh, PostGIS euh, FTW, donc euh, PostGIS for the Web, avec un jeu de mots qui est bien sûr euh, fait exprès. Et donc là, euh, voilà, pour, pour, pour détailler un peu ce que fait cette fonction, euh, elle prend un argument. Alors les arguments, il faut leur donner des valeurs par défaut obligatoirement elle prend une longitude, une, une longitude et une latitude, donc là, celle d'un clic par exemple, un radius, et elle va récupérer toutes les parcelles, filtrées par celles qui sont à l'intérieur de ce radius, centré sur ce clic, et elle va après euh, intersecter par le cercle qui est formé par ce radius. Donc si on, on embarque aussi le ZXY, on embarque aussi l'ID, le numéro et la contenance en métadonnées, histoire de pouvoir identifier les features. Donc, euh, si on regarde ça, euh, la, en, si on voit ça en action, donc voilà, on clique sur les endroits de la carte et on récupère euh, les bâtiments parisiens euh, coupés. D'ailleurs, ceux qui sont à la périphérie sont coupés euh, dans un radius donné. Alors, bon, cette fonction en soi n'est pas forcément utile euh, euh, pour la production, mais euh, elle montre bien la, les possibilités, les différentes possibilités qu'on a avec. Euh, avec ces fonctions. Donc, voici d'autres idées pour, euh, voilà, pour, pour, susciter, euh, pour stimuler votre imagination. Euh, bah, par exemple, pourquoi pas euh, utiliser PG Feature Serve avec euh, euh, PostgreSQL Full Text Search euh, sur certaines propriétés, des descriptions, des noms pour faire du fuzzy searching euh, de, de géométrie euh, euh, selon des propriétés. On n'est pas du tout obligé de garder la géométrie d'origine, donc si je veux afficher les centres euh, de, mon, de, de mes features, je ne sais pas, des cercles inscrits, ou agréger des features selon euh, des blocs, des propriétés euh, quelconques, je peux. Et par exemple, autre exemple, si jamais j'ai un versionning en place, une log table, je pourrais créer une, fonction, créer une fonction qui va récupérer mes features à un point donné du temps, euh, et je pourrais ainsi récupérer chaque révision de mes features. Quelque chose qui est vraiment utile aujourd'hui en production, c'est le dernier exemple dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, qui est le fait d'utiliser, un quand on a des gros résultats et qu'on ne peut pas brancher directement PG Feature Serve ou PG Serve sur une table, et bien, Et dans ce cas-là, on va, on va utiliser une fonction qui va faire le, le switch, qui va aller lire dans la table quand, quand le résultat ne sera pas trop grand et qui utilisera une, une forme de cache dans les, dans les autres cas. Euh, donc voilà, c'est des fonctions. Donc vraiment, la limite, c'est notre imagination. Euh, on peut très bien, euh, on peut très, très bien imaginer d'autres choses que, ce, que, que les quelques exemples que j'ai mis ici. Alors, ben, je vais parler brièvement de cet exemple, justement. Euh, donc le cas, c'est euh, euh, un dataset qui est déjà très gros puisqu'on a... Euh, 2 milliards de points euh, déjà dans une table, il y en a beaucoup plus qui sont prévus. On veut pouvoir interroger ces points avec des requêtes, mais on veut aussi pouvoir les servir et les visualiser de façon efficiente. Euh, dans ce cas, ce n'est pas du tout possible de, de brancher PGTileServe sur la, sur la table directement, puisque euh, à des niveaux de Z petits, par exemple Z égale 0, ça signifierait qu'il faudrait faire un select étoile sur la table, et la table était déjà à plusieurs gigas, donc ce n'était pas possible de faire, de faire une telle chose. Euh, donc dans ce cas-là, on a implémenté un cache qui est, euh, dont le format est très simple. Hein, C'est euh, euh, une colonne Z, une colonne X et une colonne Y qui correspondent aux coordonnées des tuiles. Et on va, va précalculer chaque tuile et qu'on va euh, insérer dans cette table. Comment on précalcule les tuiles et bien, Tout simplement, on prend les points, on n'en prend qu'une fraction, qu'un pourcentage, en en prenant un tous les n. Euh, et on va viser euh, un compromis entre rapidité d'affichage et précision, sachant que quand on est au niveau zéro, on n'a pas du tout besoin d'afficher 2 milliards de points pour avoir une... Euh, on n'a pas 2 milliards de pixels de toute façon, donc, euh, donc voilà. Donc Z ici Y sont indexés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Euh, la partie vraiment intéressante, c'est cette partie-là. Donc on regarde euh, notre Z. S'il est supérieur égal à 17, qui est une valeur qui est complètement empirique et qui est... Euh, qui est adapté au cas d'usage en question. On va, récupérer, on va appeler cette fonction qui, sous le capot, récupère euh, euh, et fait la conversion des sondes dans la, dans la table. Directement dans la table. Et euh, sinon, on récupère euh, chaque tuile de cache, donc dans la table VisuCacheTiles, et euh, on filtre en fonction de Z, de X et de Y. Donc Ce filtre il est très rapide hein, parce que ces trois entiers indexés, euh, ça va très très vite. Euh, en fait après le facteur limitant ça va plutôt être la quantité de données qu'on va récupérer de la base euh, bien évidemment et donc l'avantage de ça c'est que ces considérations de cache sont vraiment cachées, de le, sont cachées au sens français de la, de la stack web euh, qui n'a pas à s'occuper de ces questions de cache on n'a pas besoin de map proxy par exemple et euh, moi j'avoue que c'est des choses que j'aime bien j'aime bien quand le cache est proche de la donnée je trouve que c'est plus facile à gérer euh, et plus pertinent euh, d'avoir un cache qui, qui, euh, qui reste proche de ça Donc voilà un petit gif de, de ce serveur en action, branché dans QGIS. Donc voilà, ce sont des, des, des points de profondeur dans un port en France. Et quand on zoome, à la fin, on finit par récupérer les vraies données référentielles. Donc là, la fiche est un peu plus longue quand, quand, quand on est très zoomé. Ce n'est pas très, très grave, d'important qu'il qu soit rapide sur la preview et long quand on veut la précision, c'est plutôt pas mal. Et la couleur, plus la couleur est foncée ici, plus, plus la profondeur est grande. Alors Pour conclure, on va parler un petit peu des avantages et des limitations de cette solution. Alors les avantages, c'est vraiment bien sûr la simplicité. Il n'y a presque rien entre la base de données et le client web. C'est très facile à déployer et à utiliser. On peut faire dockeriser ça sans problème. Voilà. Il y a une grande flexibilité avec les fonctions euh, et euh, c'est très facile de déployer des nouveaux points d'API. Il suffit juste de créer un objet, de donner les droits à l'utilisateur avec lequel PG FeatureServe et PG Tileserve se connectent. Et euh, ça y est, euh, le point d'API est, est créé. Ça peut se faire des transactions. Pour changer le code, c'est facile. Euh, euh, D'une fonction, il faut euh, euh, faire un update de la fonction et c'est bon. Et il y a une grande stabilité aussi, je l'avais déjà mentionné, qui est importante. Au niveau des limites, euh, qui viennent surtout par, par, par choix en fait, hein, bon, le, le, ces projets ont fait le choix d'être simple et efficace, euh, et donc il y a assez peu de fonctionnalités annexes, notamment on n'a pas forcément de support d'authentification, donc ça, ça sera quelque chose à rajouter par ailleurs dans, dans, dans l'architecture. Euh, bien sûr, euh, on aura peut-être toujours besoin d'un backend applicatif pour des choses qui sont plus de l'ordre du workflow de travail euh, Je sais pas, des effets secondaires comme l'envoi de mail, création de fichiers euh, ça sera, on sera quand même plus confortable avec quelque chose dans un, dans un langage impératif et euh, on a peut-être encore besoin de, de, de, de couches de type raster, images euh, par exemple pour des orthophotos ou il y a aussi un cas où éventuellement si vous créez des fonds de plan avec beaucoup beaucoup beaucoup de couches euh, vectorielles et, euh, et beaucoup de superposition, ça peut éventuellement, euh, si on pousse à l'extrême, euh, être moins gros d'envoyer une image qui serait une sorte de, de compression, enfin de. qui aplatirait toutes ces couches en une image, plutôt que d'envoyer les données vectorielles. Même si je pense que du coup il faudrait quand même qu'il y en ait pas mal avant que ça, que ça, devienne, un, que ça devienne plus intéressant d'envoyer du raster. Merci beaucoup. Et en conclusion, voilà, c'est des serveurs que, vous pouvez déjà, que nous, on utilise déjà en production et que, à mon avis, vous pouvez déjà utiliser en production vous-même. Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Euh, tu nous as montré euh, beaucoup de consommation de ces huile vectorielles avec QGIS, est-ce que c'est facile de les, les exploiter avec d'autres outils, est-ce que tu en connais d'autres, est-ce que tu as déjà développé des solutions spéciales Est-ce que c'est facile de... Vous pouvez répéter, parce que j'ai tellement de choses que... Euh, Au-delà de QGIS, est-ce que c'est facile de... de... Au-delà de QGIS, est-ce que c'est facile de... De, de consommer ces études vectorielles De consommer ces études, des ces des... études vectorielles. Euh, donc j'imagine dans d'autres types d'applications de, euh, de, clientes Alors euh, bah, la réponse est, est oui. D'ailleurs, euh, bah, tous les exemples n'ont pas, pas été consommés dans QGIS. Euh, par exemple, celui avec PG Feature Server et la fonction qui fait des radius de bâtiments, euh, qui sélectionne les bâtiments, en fait, c'est euh, le, le front-end, là, c'est euh, un leaflet ou open layers. Euh, bah en tout cas, les protocoles sont standards, le XYZ est supporté dans toutes les euh, applications clientes majeures comme euh, OpenLayers, euh, Leaflet. Euh, et dans, dans, dans le cas de, de PG Feature Serve, ce que ça nous rend, c'est un GeoJSON, un ensemble de, de features. Et donc à partir du moment où le front supporte euh, GeoJSON, on pourra les afficher. Ce qui est le cas aussi des, notamment de tous les frameworks web cartaux, enfin en tout cas les grands. Merci. Un petit tip sur les sur les performances de, de, de, de taille serveur, il faut quand même avoir de la, de la puissance pour, pour fabriquer les le rendu. Alors le, le rendu là, il va être fait côté client. Euh, donc c'est euh, le pod, par exemple si c'est dans une application web c'est l'application web, euh, le javascript qui va faire le rendu euh, il ne faut pas euh, particulièrement de puissance en tout cas euh, enfin, les, les, euh, les PC modernes sont largement capables de, de le faire euh, et après côté serveur la, la partie, la partie qui, qui, va, qui va être souvent le facteur limitant c'est euh, la quantité de données qu'on sort du disque donc euh, donc c'est pour ça d'où l'idée, euh, euh, si on a des gros datasets, d'avoir un, d'avoir une façon de, de faire du cache. Euh, par exemple, ce qu'on qu avait fait là pour, pour les, me, les mesures de, de fond batymétrique euh, euh, d'avoir une cache dans une autre table et de et d'avoir de, de préparer des données qui soient simplifiées, euh, parce que c'est là qu'on va qu'on va passer plus de temps, en règle générale. Merci.